Salut tout le monde. Enfin, il n'y a personne encore, mais euh, s'il y a encore des, si, si, il y a des gens, il y a des gens. Salut, salut, salut. Je vais attendre un tout petit peu avant de démarrer réellement le live parce que, euh, bah, parce qu'en fait, ce live je vais le réutiliser. Euh, je vais le réutiliser sur euh, ma chaîne YouTube. Je vais le réutiliser sur mon, sur mon podcast. Et euh, parce qu'en fait, euh, voilà, le, le, ce que je trouve un petit peu dommage sur TikTok, c'est que les, les lives ne restent pas en fait. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Oh c'est quoi ça le Spectateur puisse Tiens, je vais faire ça. Voilà. Je ne sais pas comment il faut faire. J'en sais rien. D'accord. Ok. <rire> je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire de ça. Voilà, hop, j'ai fait un truc, je teste. J'attends qu'il y ait un tout petit peu du monde, je ne vous inquiétez pas, je vais démarrer vraiment dans pas longtemps du tout. Euh, voilà, je vais... Euh, voilà, si jamais tu n'es pas au courant, justement... Oups, alors là, j'ai un problème de lumière derrière quand même. J'ai une source de lumière un petit peu importante. Je vais décaler ça hein, un tout petit peu. Excuse-moi pour le réglage, voilà. C'est pas évident dans le bureau, c'est pas simple. Euh... Voilà, si jamais t'es pas au courant, euh, j'ai euh, aussi une chaîne YouTube, une chaîne... Alors, mes podcasts, en fait, c'est l'extraction de, de, de ma voix, en fait, de mes pistes vidéo. Mais euh, si jamais c'est plus pratique pour toi, euh, merci Monique, c'est gentil de dire ça. Euh, si c'est pratique pour toi de l'écouter en voiture ou quand tu te balades, il euh, y a ma chaîne podcast alors pour faire simple, ma chaîne YouTube mon podcast c'est Freedom by Axel c'est le même nom partout en fait comme ça c'est plus facile, si tu veux me rejoindre sur Facebook c'est Axel Crevaux, tu dois avoir mon nom quelque part sur mon profil et puis euh, et puis voilà, donc comme je disais là je vais attendre encore quelques minutes et il y a 23 personnes connectées je vais voir si ça monte un petit peu et puis je démarrerai euh, pour le faire un petit peu moins rock'n'roll que le premier que j'ai fait où j'ai vraiment... J'ai vraiment... En plus, il y avait 12 minutes de, de... Je faisais un test technique pour diffuser en même temps sur autre chose et tout ça. Et bon, je l'ai diffusé comme ça. Mais j'aime bien aussi que les gens qui prennent un podcast en route, ils puissent quand même... Que ça puisse être cohérent. Et aujourd'hui, je vais parler de... Comment faire pour avancer Je voulais mettre un titre plus complexe que ça, en fait, mais j'avais pas la place. Alors je vois qu'il y a 42 personnes connecté 45 donc du coup ne euh, soyez pas surpris je ne vais pas forcément répondre à tous les commentaires euh, s'ils sont dans le sujet ça sera avec grand plaisir de, de, de répondre mais, euh, mais sinon comme je le disais donc je vais rediffuser ce, ce live tiktok sur euh, euh, je, ce live tiktok je vais le rediffuser sur ma chaîne youtube sur mon podcast euh, donc du coup je vais essayer d'être faire quelque chose d'un petit peu plus propre que de m'interrompre sans arrêt parce que sinon ça va pas être génialissime pour les gens, alors du coup 83 personnes, c'est jamais monté autant de personnes en simultané, c'est juste incroyable merci infiniment, vous êtes Top Au Québec, il dit vous êtes hot Il ne faut pas le prendre comme en France quand on dit vous êtes hot C'est juste... Waouh C'est incroyable Ça fait, ça met des étoiles dans les yeux Et merci pour vos messages C'est vraiment adorable J'adore ça Merci beaucoup euh, Alors, je vais démarrer Je vais démarrer Bonjour à tous Bienvenue dans euh, ce live TikTok euh, Si tu m'écoutes, que tu es sur le podcast ou sur YouTube, t'inquiète pas, c'est normal J'ai dit que je rediffusais Donc, c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que tu m'entends parler de live TikTok. Parce que là, on est en live TikTok. Si tu me vois sur YouTube, tu verras que la qualité de l'image n'est pas génialissime. Mais au final, c'est peut-être plutôt ce que je raconte qui devrait être intéressant. Et je me suis inspiré des dernières réponses que j'ai vues sur les derniers TikTok que j'ai postés. Tu sais que ma chaîne TikTok, en fait... Enfin, ma chaîne TikTok, quand je fais un TikTok, il part après sur différents autres canaux. Il part sur Instagram, il part sur les stories Facebook. Il part sur les, sur les shorts de... Euh de YouTube, bref je, bref, je multiplie le contenu sur mes réseaux, puisque... Euh, au cas où tu le saches pas, c'est aussi mon une de mes activités professionnelles, c'est de développer mon business à travers les réseaux sociaux. Et j'apprends à ceux qui veulent faire la même chose que moi, à le faire, d'utiliser les réseaux, c'est fantastique, puisqu'en fait, on peut se connecter. Tiens, d'ailleurs, marquez-moi en commentaire d'où vous me regardez, ça me ferait plaisir de savoir ça. Mais moi, je suis à côté de Nîmes, dans le sud de la France. Euh, j'ai des partenaires dans les îles, j'ai des partenaires en Afrique, j'ai des partenaires au, au Québec, euh, en Belgique, en Suisse. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux, d'accord Donc... Là, euh, je me suis appuyé sur ce que j'ai lu sur les derniers TikTok que j'ai fait autour de, du développement personnel. Il voilà, y a quelqu'un de Paris, de Tunisie, de Savoie, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Je trouve ça génial, en fait. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. C'est la possibilité de se connecter comme ça à distance. C'est génial. Et en fait, euh, sur, sur mes réseaux, c'est euh, du lifestyle. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que... Oh, Alsace. J'ai fait mes études en Alsace, à Strasbourg, à Ilkirch, exactement. Du coup... C'est la possibilité de. Euh, donc, non, le contenu sur mes réseaux, c'est euh, du développement personnel, mon, mes business, mes produits, bien-être, santé, euh, Montélimar, hello, euh, de la perte de poids, des choses comme ça. <rire> la puissance de la betterave. Non j'ai dit que je regardais pas tous les commentaires parce que aussi... Euh, j'ai fait hôtellerie moi, j'ai fauterie moi, j'ai une première vie de, de directeur d'hôtel. J'ai dit que je restais focus parce que sinon ça va être un grand n'importe quoi. Donc voilà, donc je partage de tout ça et là, euh, bah, c'est vrai que sur TikTok je partage 80% de développement personnel, de, de motivation, de choses comme ça. Et là... Euh, J'ai parlé de euh, le stress n'est pas réel. J'ai dit aussi que euh, ne pas regarder derrière. À partir du moment où on prend la décision de tourner la page, on prend la décision d'aller vers autre chose. Euh, C'est pas dans le rétroviseur que ça se passe. Faut regarder devant, en fait. Faut regarder. Je veux dire, le passé, il, il est passé. Tu sais que, au final, si tu regardes bien, euh, je pense que tu connais la pleine conscience, le moment présent. Euh, on appelle ça aussi en anglais le, le mindf mindfulness. C'est la pleine conscience, c'est le fait de vivre le moment présent ici, maintenant. Là, où, là maintenant, au moment où je parle, là, aujourd'hui, on est le 16 février 2022. Il est 16h30 et ça, c'est une réalité. Je suis en train de faire un live sur TikTok. Le reste, ce qui s'est passé ce matin, ce qui, pas, ce qui va se passer ce soir, fondamentalement, j'en sais rien. J'imagine, je projette. Je projette une fin de journée, je vais aller balader mon chien, je vais, on va faire à manger, on va manger, on va lire, on va, je sais pas, peu importe, mais fondamentalement, si tu regardes bien, je ne sais pas ce qui va réellement se passer. Et le problème, c'est que souvent, on imagine des choses qui ne sont pas réelles. De toute façon, elles ne sont pas réelles puisqu'elles ne sont pas encore arrivées. Et il faut faire attention à imaginer des choses qui sont pas réelles et qui ne sont pas encore arrivées, parce que la pensée est créatrice. Mais je vais un petit peu loin, parce que je vais d'abord commencer par comment faire pour avancer, je voulais mettre le titre au complet, mais c'était pas possible sur le live TikTok, j'avais pas assez de caractère. Comment faire pour avancer quand tu as eu un passé difficile Alors je vais te dire un secret, là tu me vois, j'ai le sourire, je suis positif, j'envoie des messages de bienveillance, j'envoie du du positif, etc., etc. Comme j'ai l'habitude de le dire, t'es en face de toi le mec le plus négatif du monde. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Si je regardais encore comme j'étais avant, plein de colère, extrêmement négatif, en train de râler sur tout, ben, je pourrais pas faire ce que je fais là, en fait. Donc, il y a un moment donné, il y a un gars qui arrive... De toute façon, si, si on regarde bien, on, on arrive sur Terre, on est là, pff, on est... Euh, une des rares espèces à être absolument sans défense, on n'a rien, on est, on est, n'a on rien, si tu regardes bien, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents qui mordent fort, on n'a pas de crocs, on n'a pas de carapace. on est vraiment super, super vulnérable. Puis là, on va recevoir de nos parents, des gens qu'on croise à l'école, à l'extérieur, etc., etc., on va recevoir des choses qui vont faire de nous ce qu'on est un petit peu plus tard, déjà, rapidement, en tant qu'enfant, 7, 8, 9 ans, etc., on devient déjà un enfant qui a grandi, puis l'adolescence, etc., etc. Et de tout ça, en fait, on va se faire des films quelque part, on va s'imaginer des choses, on va commencer à penser, la pensée qui est là-haut. Et du coup, c'est difficile pour moi de ne pas lire les commentaires, je viens d'en lire un, il ne faut pas que je lise les commentaires... Du coup, quand on a eu un passé difficile, moi, j'ai pas eu, j'ai, j'ai, en fait, j'entendais récemment où je, ouais, c'est dans la puissance de votre subconscient. Je crois que c'est dans ce livre-là, je sais plus en tout cas. La puissance de votre subconscient. Si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire. C'est un livre extrêmement puissant, euh, sans faire de, de, de jeu de mots, euh, écrit par Joseph Murphy. Mais il faut arrêter à un moment donné de dire « j'ai eu une enfance difficile 80 », 80% des gens ont eu une enfance difficile, 85% des gens, après, les, les statistiques, c'est toujours un truc, le principe, qui est, ce qu'il faut en sortir de là, c'est que on est la majorité, on est une majorité à avoir eu une enfance difficile. Alors, il y a des gens, ils me disent « moi, la première fois que j'ai dit à ma mère que ça va être difficile pour moi, mon enfance, la première fois où j'ai, quand j'ai sorti mon livre », Ma mère, elle, elle a eu du mal avec ça parce que, effectivement, dans mon livre, je raconte ce qui s'est passé dans mon enfance. C'est-à-dire un manque flagrant d'amour, même si elle, elle pensait m'en donner, mais elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle pensait pouvoir faire parce que être parent, c'est facile. Euh, on va pas s'étaler ici. C'est très, très facile de faire des enfants. Après, derrière, il faut assumer le rôle de parent, en fait. Et du coup. Euh, il <rire> faut que j'arrête vraiment de lire les commentaires. Euh, N'importe quoi. Bref, on recommence. Et du coup, euh, non, j'ai pas, pas du tout été abusé dans mon enfance. Euh, j'ai eu une maman violente, en fait. J'ai eu une maman violente, voilà. Qui, qui, qui était assez à se défouler sur moi. Mais à un moment donné, qu'est-ce que j'en fais de ça Donc, si tu veux, ça, moi, c'était ma difficulté. Après... On ne manquait pas d'argent, j'avais pas de difficulté par rapport à ça. Il y, y en a d'autres, ils ont plein d'amour, mais il manque d'argent. Bref, on, on a à on a un moment donné, on a tous, c'est pour ça que je disais, on a tous à un moment donné une enfance qui est plus ou moins difficile. D'accord Mais qu'est-ce que tu en fais de ça en fait Est-ce que toi, quand tu vas devenir parent, tu vas être le parent parfait Nous, avec mon épouse, on essaye d'être au mieux pour nos enfants. Mais je, on sait très bien qu'à un moment donné... Un jour ou l'autre, ils vont nous dire ouais, ça aurait peut-être été mieux si machin, parce que le dialogue on l'a mis en place, donc on espère qu'il va rester là pour la suite, ça serait bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une fin en soi. Tu peux pas te balader à travers ta vie d'adulte en accusant tes parents toute ta vie. Tu peux pas accuser ce qui se passe maintenant pour toi dans ta vie parce que à un moment donné. Euh, tu as eu des difficultés avec ton premier patron. Tu ne peux pas accuser ton premier petit copain, ta première petite copine qui t'a largué comme une boue... Quelqu'un de pas bien. Je vais aller dire un, vulga, un mot vulgaire. Tu, tu ne peux pas euh, accuser l'autre de ce qui t'arrive. Parce que je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça, mais je vais le redire et je le répéterai longtemps parce que tu as le choix. Nous avons le choix de faire dans la vie ce qu'on a envie de faire. Et là, je sais que ça coince parce qu'on se dit « oui, mais non ». Et je, je me permets de le dire parce que autant j'ai été quelqu'un de très négatif et j'ai travaillé sur moi pour voir les choses en positif, mais autant je, on s'est on, on, a, on a fait une faillite assez monumentale avec mon épouse et mes enfants. Donc je, je, je sais ce que c'est que d'aller faire les courses même pas en fin de mois, d'aller faire les courses à milieu de mois et de compter chaque article en mode, attends, attends, il faut, faut qu'on fasse gaffe parce qu'on ne peut pas dépasser, sinon à la caisse, ça ne va pas passer en fait, d'accord Donc c'est pour ça que je m'autorise à dire ça. Mais on a le choix. À un moment donné, on a le choix de dire, je vis une, une, une, une relation difficile avec mon conjoint, mais je reste avec ce conjoint parce que j'ai des crédits sur le dos, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai si j'ai ça. Ok, c'est un choix en fait. Au final, a priori, tu n'es pas enfermé. C'est là, c'est en ça qu'il faut... C'est important de comprendre cette notion de choix. Mais si en tant qu'adulte, tu ne fais que regarder derrière sur ce qui s'est passé dans ton enfance, dans tout ça, tu n'avances pas. Regarde, si tu marches en avant, donc ton avant, c'est ton futur. Si tu marches vers l'avant et que tu regardes comme ça, tu fais quoi Tu te prends tous les obstacles, tu ne les vois pas arriver, forcément. Tu te prends les arbres, tu te prends les murs, etc. C'est évident. Donc, à un moment donné... Tu dois, tu dois travailler, en fait, sur ce qui s'est passé. Parce que en même temps, les épreuves que tu rencontres dans la vie, elles sont là pour te faire grandir. Donc, à toi de faire en sorte de transcender ça, de, de, de passer au-delà. Sinon, imagine la vie que tu vas mener. Et peut-être c'est une vie que tu mènes, en fait. Tu, si tu passes ta vie à râler, à dire « Oui, non, non, non ça ne marche pas. Oui, » y a -y, y a -y. Ici, tu sais, dans le sud de la France, il fait souvent beau. Et... Euh, L'hiver il faut froid comme, comme, comme partout, mais l'été il fait très très chaud. Et les gens, là on vient de passer à peu près deux mois, il avait pas plu depuis deux mois, il y a plus il y a quelques jours. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit euh, il pleut. Puis l'été, euh, il fait chaud. Ouais, ok. Ok, mais à un moment donné, est-ce que ça va bien Est-ce que c'est ok euh, Tu regardes la télé, il y a les pubs à la télé. Je regarde si oui, ils sont cons les gens. Non, c'est pas ok en fait. Il y a un moment donné, si tu vas avancer, il faut changer le mindset, voir les choses autrement et faire la paix avec le passé. Alors, on, on m'a demandé, j'ai vu passer des questions, euh, comment faire Comment faire pour ne pas regarder derrière bah, Déjà, c'est un choix. Déjà, c'est d'accepter que on a la capacité, on a la possibilité de changer les choses. Je, je suis désolé, hein, je, je, je, comme je l'ai dit, je regarde, ne je suis pas forcément les, les messages, sinon euh, je m'autocoupe. <rire> Donc, dans un premier temps, c'est d'accepter cet état de fait, est-ce que je crois que je suis acteur de ma vie Est-ce que je crois que je peux faire en sorte de faire changer les choses Est-ce que je crois que je peux... Je suis en surpoids Est-ce que je suis convaincu que je peux changer ça Est-ce que je crois que je peux être en meilleure santé Est-ce que je crois que je peux avoir un meilleur travail Est-ce que je crois que je peux être heureux avec ce que j'ai Par exemple, à un moment donné... Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont plus le droit au restaurant. Ok, parfait. Euh, c'est génial, un pique-nique sur la plage. Un pique-nique dans la forêt. Un pique-nique dans une prairie. C'est génial. Juste un repas entre amis, un repas en famille, c'est génial, non En tout cas, c'est un choix aussi. On a le choix. Donc d'abord, c'est de se persuader qu'on a le choix. Puis après, c'est de faire la paix avec le passé. Alors, je ne suis pas là pour faire une thérapie. On soit bien d'accord. Je ne suis pas là pour faire une thérapie. Mais... Je pense que le choix qu'on a à faire à un moment donné aussi, c'est de, tu sais, l'expression « à la tête dans le guidon ». Quand tu as la tête dans le guidon, à un moment donné, là aussi, c'est dangereux. C'est comme de regarder derrière, tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui arrive, en fait. C'est vraiment de prendre conscience de la vie que tu mènes, voir ce qui arrive et de faire en sorte ben, d'avoir envie de changer. Il faut, avoir envie, il faut aussi avoir envie de changer parce que, parce que tu sais, j'ai vu passer quelques présidents, là, ces dernières années, depuis que je suis sur cette terre. J'ai vu passer... Euh, J'ai toujours entendu que c'était la crise. J'ai toujours entendu que c'était pas bien, que ça allait pas, etc., etc. Et aujourd'hui, on parle de Macron, puisque c'est le président. Avant, il y avait euh, Hollande, Sarkozy, euh, machin, tout ça. Puis, tu sais, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de François Mitterrand, on parle comme d'un grand homme, un, un président qui a fait quelque chose de bien. Moi, quand il était président, j'entendais autour de moi que c'était vraiment pas un mec bien, quoi. Et c'est drôle parce que tu remarqueras que c'est souvent comme ça, en fait. Ces gens-là, ils sont là, ils dirigent le pays, ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont aussi. Et est-ce qu'ils sont à 100% responsables de ce que je vis Oui, j'ai bien dit à 100%. Ils ont une partie de responsabilité, puisque on le voit dans ce qu'on vit, il y a des interdictions, il y a des possibilités, pas des possibilités, etc, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je dois me rendre malheureux pour autant mon patron, il me met la misère. Quand je vais au boulot, mon, mon patron, il me met la misère. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir ce patron Ah oui, prendre la décision de quitter ce patron, c'est difficile. Oui, mais personne n'a jamais dit que c'était facile. Personne. Ça aussi, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que beaucoup, moi, je le vois beaucoup dans mon business, dans mon business en marketing de réseau. Les gens, ils arrivent, ils sont là, oh, ouais, ça a l'air bien ton truc, on oh, ben, c'est bien, oh, ouais, je vais prendre une licence, euh, je vais prendre une paire de produits, puis ils essayent un petit peu vite fait, ils suivent même à peine pas, ils suivent pas la formation, ils pensent pouvoir faire, et puis ça marche pas, et ils disent, oh là là, c'était difficile, hein. Oui, mais la, la vie, elle n'est pas forcément toujours facile. Je connais des gens qui ont la vie facile. Tu sais, les gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Tu sais, le, le, le gars, il est bien né. On dit, tu sais, il est des parents richissimes. Il s'est fait offrir une, une, une entreprise. Ça coule tout seul pour lui. Mais je pense à quelqu'un en particulier. Le gars, il, il, il avait vraiment les moyens à rouler en Maserati et tout ça. Et le gars, à un moment donné, il s'est planté, en fait. Il s'est planté pour X raisons. Je ne vais pas détailler. Peut-être il me suit encore. Je ne veux pas non plus étaler sa vie, même si vous ne le connaissez pas. Mais on a, à un moment donné, on a, je pense en tout cas, on a tous notre, euh, notre, notre lot de difficultés à trimballer, en fait. Mais c'est co comment on va les trimballer à travers notre vie Comment on va prendre les choses euh, qui va faire qu'on va vivre telle ou telle vie Et moi, je te redis encore une fois... Je suis un ancien râleur. Je suis un ancien super méga négatif. Moi, je suis quelqu'un, à un moment donné, et je peux te garantir, hein, les gens autour de moi, ma femme, mes enfants, peut-être mes enfants s'en souviennent pas trop, quoique mon fils aîné peut-être que si, mais il y a un moment donné, moi, j'étais capable, un jour, en vacances, de partir à la plage et de faire la gueule parce que je... Et hey, tu sais quoi Je savais même pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'avais envie de me séparer de moi-même, en fait. J'avais envie de me séparer de moi-même. J'avais envie de me dire, mais mais, hey, oh, tu m'insupportes là. C'est quoi que t'as là C'est quoi ton problème T'es là, t'es dans ta voiture. Je me souviens à l'époque, j'avais un gros 4x4. J'avais trop mon 4x4. C'était un Toy, un Land Cruiser. J'étais là comme ça. Ouais, internet insatisfait, c'est ça. J'étais comme ça. Puis on partait à la plage. J'étais content et, et, et comme un claquement de doigts, tout d'un coup, ça allait pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc Est-ce qu'il y a une pensée qui m'avait dérangé Est-ce que je sais pas Mais je faisais la tronche. Et si on me disait, mais qu'est-ce que t'as J'étais incapable de dire ce que j'avais. J'étais sous la torture, j'aurais pas pu y arriver parce que j'étais pas assez conscient que j'ai dit que je répondais pas aux questions parce qu'en fait là je suis en mode il va être diffusé ce live donc je, si tu veux me contacter n'hésite pas à me contacter par la suite. Euh, désolé je les vois même pas passer tous les commentaires. J'étais j'étais pas conscient en fait. Il y a un moment donné pour que ça marche pour que tu puisses c'est pas que je veux pas te répondre, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Vraiment, n'hésite pas à me contacter en off. Euh, T'as tous les liens dans ma bio, tu me contactes, ça me fera plaisir de parler avec toi. Et je réponds à tout le monde, sauf si je vois pas passer le message, mais en principe, je le vois passer. C'est vraiment, pour moi, c'est le point de départ, c'est de prendre conscience des choses. S'arrêter, prendre du recul, dire, ok, c'est quoi ma vie aujourd'hui Comment je... Comment je traverse ces années que j'ai à passer sur cette terre Et c'est quoi mon choix de vie, en fait Est-ce que je décide de... Râler à chaque fois que je vais à la plage parce que j'habite dans le sud de la France et que je. Alors après, on va pas se comparer les uns les autres, mais j'habite pas dans une banlieue sordide où je me sens pas bien, où, où, où je suis pas. Je veux dire, si on regarde les conditions des uns des autres sur le, sur, sur le sur terre, il y, a, y, a, y en a qui sont à plaindre, honnêtement. Donc je prends aucune conscience de ça, mais même, j'ai fait un séjour à Paris, j'ai habité deux ans à Paris et euh, c'était difficile pour moi, Paris, la grosse ville, le stress, le, le speed et tout ça, mais. Même à Paris, tu peux aller te balader au Bois de Vincennes, tu peux aller te balader dans Paris et, et tu peux passer des très très bons moments. Tout dépend comment tu l'as dans ta tête. Comment tu veux vivre les choses, en fait Comment tu veux vivre les choses C'est toi qui choisis comment tu veux les vivre. C'est marrant, je vois quand même passer des trucs, là. J'ai fait ça aussi, à un moment donné. Du coup, je, pour me satisfaire, j'ai acheté beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est intéressant à voir aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça Donc tu veux avancer, malgré des difficultés que tu as eues. Je crois qu'on a tous eu des difficultés. Je veux dire, euh, je pense qu'on a eu des difficultés dans notre enfance, potentiellement, avec un patron, avec, euh, avec un, un, un chéri, une chérie. Euh, on a eu peut-être des difficultés de santé. Mais regarde un peu le mindset. Regarde un peu la mentalité des gens qui ont des problèmes de santé monstrueux. Ça t'a jamais interpellé, ça toi, t'es là, t'as un petit rhume, t'as le, le nez qui te picote, t'as as, as les narines bouchées, ou, ou t'as mal un petit peu lit, tout ça. Et tu te plains Et t'es pas content Et tu croises quelqu'un en chaise roulante qui est complètement paralysé et qui est là en mode euh, « ça va bien, moi, parce que je suis encore là ». Combien d'histoires on a entendu de gens qui se sont réveillés parce qu'à un moment donné, la vie les a réveillés C'est ça que tu veux Il faut faire attention moi, je suis fermement convaincu que ce qu'on fait, il y a un moment donné des, des forces occultes <rire> qui. On appelle ça l'univers, Dieu, dépendamment si on est croyant et quel que soit le Dieu. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu que. Attends, qu'est-ce que j'ai vu passer Ouais, avec plaisir. Euh, quest euh, Désolé pour les gens qui réécoutent en podcast, je, de temps en temps je m'arrête sur un commentaire quand même. Mais. Qu Qu'est-ce qu que tu veux Et moi, je sais que qu'aujourd'hui, je, je remercie, je suis plein de gratitude pour, à 51 ans, la forme dans laquelle je suis, pour la vie que je vis, pour l'amour dans lequel je baigne avec ma famille, avec mes proches. Et je remercie d'autant plus qu'à un moment donné, la vie, elle aurait pu m'envoyer une grande claque dans la tronche. En fait, elle m'aurait dit, « Ah ouais T'es pas content de ce que t'as là T'es directeur d'hôtel T'as une maison T'as une voiture Ta femme elle a une voiture aussi T'habites dans le sud de la France, au soleil. Tu veux qu'on t'envoie un petit truc, là Tu veux un platane Tu veux une petit, petite maladie qui fait du mal Tu veux... Il y en a plein de trucs, en fait. Il y a plein de gens qui vivent des trucs horribles. Tu le connais, ce gars, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, il, a, il a pas de jambes, il a pas de bras. Et il fait des conférences. Et il te tire les larmes des yeux parce qu'il a une Il a une mentalité de malade mental. Salut, j'ai vu passer Manu, salut Manu, mon ami Manu. Tu vois, Manu, par exemple, c'est devenu un ami du web, en fait. En plus, je lui ai offert mon livre et il la poste, elle me l'a perdu, je suis dégoûté. Bref, oui, j'ai offert mon livre à Manu parce qu'on a connecté et voilà, ça se passe comme ça avec moi. Et je ne vais pas offrir mon livre à tout le monde, mais dépendamment de comment on s'entend, ça peut arriver. Donc, c'est ça le truc. Et après, une fois que tu es d'accord que, ok, je veux changer ça. Je veux modifier la façon dont, dont je vois les choses. Je veux modifier la façon dont je veux traverser ma vie. Est-ce que je veux la vivre, ma vie Est-ce que je veux la subir Est-ce que, par exemple, le lundi matin, je suis en dépression totale parce que je vais bosser dans un endroit qui ne me plaît pas du tout Mais j'estime que j'ai pas le choix. Alors, tu as le choix de faire ce travail ou d'en choisir un autre. Tu as le choix de démarrer une activité complémentaire. Hashtag contacte-moi si tu veux qu'on en parle. Tu as le choix de faire ça. C'est toi qui choisis de continuer à engraisser un patron qui te fait du mal du matin au soir. Tu as le choix. Je suis désolé. Et je le dis comme ça parce que j'affirme. J'ai bossé 20 ans dans l'hôtellerie. J'ai passé des moments très difficiles. Et à un moment donné, tu sais, comme quand tu sautes dans le grand bain. J'ai sauté 42 ans sans parachute parce que j'étais pas prêt. Faillite. Ok, je l'ai fait. Mais ma vie, elle est 10 000 fois mieux que ce que j'avais avant. 10 000 fois mieux. Vraiment. C'est incomparable. Donc déjà, c'est de prendre conscience de ça. J'ai le choix, je décide de ma vie, je fais ce que je veux. Est-ce que le lundi matin, je pars au boulot, le, le, le, le, le stress au ventre, le, le, le plexus qui fait mal, je suis là, ah oh, j'ai des réunions, j'ai les collaborateurs, ça ne me va pas, etc. etc. Est-ce que je fais ça et j'attends avec impatience le vendredi soir pas de bol, il a fait beau toute la semaine, et le vendredi soir, ils annoncent de la pluie, et samedi, dimanche, il fait moche, je suis enfermé chez moi, je vais me coller devant la PlayStation ou devant la télé. Oh, au secours. Et lundi matin, je repars au boulot, c'est la merde, mais par contre, il fait super beau. Ah, oh, j'ai les boules, l'univers s'acharne contre moi. Non, c'est pas l'univers qui s'acharne contre toi. Tu dois changer ton mindset, tu dois changer ta façon de voir les choses, parce que sinon, ça va continuer, ça va pas changer. Si tu changes rien, il y a rien qui va changer. Y a des gens, qui me contactent, ils me disent, Axel, je veux perdre du poids, je veux acheter tes gouttes. Ok, parfait. Achète mes gouttes. Ouais, mais je veux continuer à manger des pizzas et des hamburgers. Non, je te vends pas les gouttes. Ça ne sert à rien. C'est toi qui as, ta, tu as, tu as ton, ta santé entre tes mains. Tu as ta vie entre tes mains. Tu as ton boulot entre tes mains. Tu as ton conjoint entre tes mains. Tu as tout ça entre tes mains. Ça fait beaucoup de choses entre les mains. Mais c'est toi qui, qui décide. C'est la première étape. Il faut absolument que tu sois convaincu de ça. Si tu n'es pas convaincu... Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Maintenant, tu peux reprendre tous mes TikTok. Il y en a plus de 1000 à, à date depuis un an que je, fais, je suis sur TikTok. Reprends-les les uns après les autres. Regarde, malheureusement, je crois que ça vient de la musique qu'on met dessus. Il y, en a, il y en a pas mal finalement qui sont, où le son a été complètement euh, enlevé. Alors, je ne suis plus directeur d'hôtel, Loran, si c'est ton prénom, mais il y, des, il y a des chambres handicapées dans les hôtels. Pour le, je travaillais pour le groupe Accord. Bref, donc ça, c'est ton point de départ. Et après, attention, je n'ai pas dit que ça se faisait comme ça. Ce n'est pas facile. Et pour ça, je réagis aussi tout à l'heure, j'ai vu plusieurs commentaires de gens qui me disaient, quand je disais le stress, tu, tu, le, souvent on se stresse pour des situations qui n'arriveront jamais. Oh là là, on est le 15 du mois, j'ai plus d'argent, comment je vais faire Au secours, ah ah, ah ah, au secours Un entrepreneur, il n'a pas de chiffre d'affaires au 15 du mois, il commence à stresser, mais si tu stresses, tu n'auras pas de chiffre d'affaires. On va parler de visualisation, on va parler de choses comme ça, on va parler de loi de l'attraction, d'abondance, etc., de croyances. Tu peux poser tout ça aussi. France, rien n'est impossible, je préfère tout est possible. Tiens, je, je vous montre quelque chose. Alors pour ceux qui vont me suivre en podcast, je suis désolé, ça c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Mon épouse, elle fait des superbes aquarelles, elle m'a offert ça, et elle m'avait dit, je ne m'en doutais pas du tout que c'était mon cadeau, elle me dit une phrase positive, ça, tout est possible. Je me le répète tous les jours, je l'ai en fond d'écran de mon téléphone, tout est possible. Nous avons un pouvoir de création extraordinaire il y a des tonnes de livres qui ont été écrits là-dessus. Lis ces livres-là, décroche de Netflix, ne lis, lis, arrête de lire des, des, des romans qui font peur ou arrête de lire des romans à l'eau de rose. De temps en temps, fais-toi plaisir. Bien sûr, moi aussi, j'aime bien de temps en temps décrocher, lire un petit truc qui va bien, mais il y a des tonnes de livres qui sont hyper intéressants et qui vont te modifier ton mindset, qui vont te donner des exercices à faire, qui vont aller... D'où tu crois que je sors tout ce que je raconte sur TikTok C'est des choses qui m'inspirent, c'est des bouquins, c'est des, des citations, c'est des choses comme ça. Du coup, <rire> coucou Louane et Maëlys. Eh ben coucou Louane et Maëlys. C'est fait, je l'ai dit. J'ai dit que je regardais pas les commentaires. Donc, tu vas travailler, et après c'est sûr qu'on va parler de méditation, c'est important aujourd'hui la méditation, la méditation c'est pas, on, on est loin aujourd'hui en 2022 d'imaginer que la méditation c'est quand t'es comme ça, et que tu, tu lévites à 3 km au haut du sol, non, la méditation c'est, tu te poses, non tu crois surtout pas les bras, hein. tu te poses, tu fermes les yeux, tu respires, t'écoutes ta respiration, Ouh, tu te calmes, et là je suis en train de me le dire parce que je suis super, euh, oh, je me suis emporté, <rire> tu te calmes, parce que lui, là-haut, là, les 75 000 pensées que tu as par jour, si tu les laisses faire, comment tu veux que ça change Il faut que tu maîtrises ça. Ta machine, là-haut, c'est un ordinateur affolé, c'est un triple iMac, c'est un truc de malade mental, c'est un processeur qu'on ne va jamais réussir à faire un truc comme ça. Imagine les... ce qui se produit dans ta tête. Il faut que tu arrives à... Il faut que tu arrives à te calmer. Il faut que tu te poses. Tu prends ton coussin, tu te mets devant la nature, tu te mets devant... Tu te poses, tu coupes ton téléphone. Pas maintenant, attends que j'ai fini le live. <rire> tu te poses tranquille. Parce qu'en même temps, je viens de voir passer J'endors, j'en pas. C'est personne d'autre que toi qui va décider si tu dors bien ou pas. Tu peux aussi faire le choix de Manger différemment, de t'alimenter plus léger le soir, de faire attention à ce que tu ingurgites comme alcool. Là aussi, je me permets de le dire, j'ai fumé énormément de marijuana, j'ai picolé plus que de raison, j'ai arrêté. Je pense juste à temps de, pas, de passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, à savoir du côté alcoolique. Ça fait six ans que je bois absolument pas une goutte d'alcool, j'en suis très très heureux parce que j'ai à un moment donné je me suis fait peur mais ça me mettait à côté de mes pompes en fait ça me mettait à côté de la j'étais pas c'était pas moi en fait à un moment donné parce que quand tu picoles deux grandes bières à 8 degrés 5 tous les soirs il y a un moment donné tu es un peu à côté es un peu à l'ouest donc tu vis ta vie tu vis pas réellement ta vie en fait d'accord Du coup j'ai dit méditation, j'ai dit lecture, attention à ce que tu regardes ah, les informations, t'es obligé de les avoir, les informations Moi, je suis pas sûr, en fait, tu vas forcément les avoir, tu vas les croiser, les infos sur les réseaux sociaux. Quand tu as, quand arrives au boulot, on va te le dire, s'il si, s'est vraiment passé un truc, « Eh, hey, t'as vu, ça y est, c'est reparti pour un confinement, eh, hey, ça y est, c'est reparti pour, euh, euh, t'as vu, il y a eu une catastrophe, oui, il s'est passé ici, oui, il s'est passé ça. » Mais, eh, hey, t'as pas compris encore qu'ils nous disent ce qu'ils veulent dans les médias T'as entendu parler du convoi des camionneurs, du, du convoi pour la paix au Québec, parce qu'avant qu'ils essayent de le faire en France, ça fait trois semaines, trois ou quatre semaines au Québec que c'est parti. Ils ont battu un record guinness 110 km de camions qui ont bloqué Ottawa. Tu en avais entendu parler, Ottawa ou Vancouver En tout cas, ils ont bloqué là où il y a le gouvernement du Canada. T'en as entendu parler Non, parce qu'à un moment donné, ça, on ne le dit pas. Prends conscience de ce qu'on te donne. On te donne, on te nourrit de ce qu'on a envie, que tu sois nourri. Il y a plein de morts avec le Covid, il y a plein de trucs, il y a plein de machins, il y a plein de bidules. Regarde bien, prends du recul, prends de la hauteur. Mon plus grand conseil, mon plus grand conseil, si tu veux commencer à changer ton état d'esprit, coupe les informations, arrête le 20h, arrête le 13h, arrête BFM TV, n'écoute pas France Info, écoute de la musique, écoute de la musique qui te monte en vibration. D'ailleurs, Flash Pub pour ma femme, elle fait des ateliers, des ateliers sonores, des voyages sonores. Je te jure, le voyage sonore, c'est un truc de fou. Avec des bols tibétains, avec des cochis, avec euh, un. un c'est un bâton de pluie, mais c'est un truc qui dure pendant 6 minutes. C'est un truc de malade mental, et elle fait ça, tout ça. C'est hyper planant. C'est du son. Écoute de la musique qui te fait du bien. Et deuxième flash pub. <coughs> Je suis désolé. Le 12 mars, si tu es dans le coin de Nîmes, il y, y, y a encore quelques places pour une journée qu'elle organise avec sa sœur autour du son, ça va être surpuissant. Le... Écoute de la musique qui te fait du bien, c'est pareil. Écoute pas de la musique qui va te déprimer. Écoute de la musique qui te, qui te monte ton énergie, qui te fait du bien. Alors pas le soir avant de te coucher, parce que sinon tu vas pas dormir. Écoute éventuellement de la musique qui t'apaise. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention à ce que tu regardes à la télé. Décroche la télé. Si t'as des enfants, fais d'autres choses avec eux. La télé regarde plutôt des, des choses qui te font rire, des choses qui te font du bien. Il y a des magnifiques dessins animés plutôt que de regarder des films d'horreur ou des drames ou des, des thrillers. Alors, je dis, dans tout ce que j'ai cité, le thriller, j'en regarde moins en moins parce que ça me stresse trop, en fait. <rire> j'en ai marre d'être sous la couverture. Donc, je suis plus à regarder avec mon épouse des comédies, des, des, des, des, des films à l'eau de rose, les films de Noël, j'adore ça. Bref, des choses qui vont te mettre le smile. Tu peux pas faire autrement quand tu regardes ça que d'avoir le smile parce que ça fait du bien. Alors, oui, tu vas me dire, oh, oh, ch... ouais, c'est cucu. Ouais, peut-être, on s'en fout, en fait. C'est ce que ça te fait. Après, si ça te fait pas, si ça te plaît pas du tout, le fais pas. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, tu peux dire. Coucou Niette Ben, bah, coucou Niette. Eh, hey, je me suis fait avoir. Non, je ne te parle plus. Alors, toi, je ne te parle plus. RS, je ne te parle plus. Je me suis fait avoir. Alors, alors eh, hey, mais celle-là, je la note quand même. Elle est très, très bonne. Merci. <rire> bon, c'est pas grave. Et puis, ça ne sera pas coupé au montage. Bref. Travaille à ta pensée positive. Euh, fais attention à ton alimentation. Fais attention à ce que tu ingurgites. Fais attention. Bref. Traverse ta vie comme tu as envie de la traverser, mais tu dois encore une fois être acteur. Fais ce qui te fait plaisir le plus possible. Vraiment, fais super, super gaffe. Et oui, vouloir changer, vouloir voir les choses autrement, quand on me dit « c'est difficile », c'est aussi de se connecter avec des gens qui t'inspirent. Sur TikTok, j'ai de plus en plus de monde qui, m qui, qui sont connectés à moi parce que je les inspire et je reçois des messages absolument fantastiques. J'en profite pour te remercier parce que je dis TikTok, mais c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur tous les réseaux. Parce que c'est ça un petit peu ma mission aussi, c'est de partager ce que j'ai vécu. D'ailleurs, depuis le début d'année, avec mon épouse, on a lancé des accompagnements de couple en privé euh, moi je lance les accompagnements individuels parce que si tu as besoin que je t'aide tu me contactes et on peut travailler ensemble alors il y a mon travail de marketing de réseau mais il y a aussi un travail si t'as pas du si pas du tout d'intérêt dans le marketing de réseau on peut travailler ensemble en, on va appeler ça un coaching pour euh, pour que je te partage plus précisément toutes les clés qui m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui parce que tous les jours, je remercie. Et ça aussi. Et je crois que je vais finir là-dessus. Euh... Je vais finir là-dessus parce que je viens de dire merci. J'ai dit merci à plusieurs reprises pendant ce live. J'ai dit merci. C'est la puissance de la gratitude. Si tu n'es pas capable à un moment donné, si tu n'arrives pas à voir ce que tu as déjà, ça va être compliqué d'avoir autre chose. Euh, pour ceux qui me, posent, qui me disent qu'ils auraient aimé une réponse, je l'ai dit à quelques reprises, comme je suis après en rediffusion de ce live, je n'ai pas vu les commentaires, il y en a eu beaucoup en plus, donc n'hésitez pas à me contacter en privé, je, réponds, je répondrai euh, avec grand plaisir en privé, vous avez tous les liens possibles et imaginables pour me contacter euh, via ma bio, donc sentez-vous à l'aise de le faire, vraiment je vous répondrai avec grand plaisir. Mais dire merci, j'avais beaucoup de mal moi à dire merci quand... Euh, je, on était au bord de la faillite, même quand on était en pleine faillite, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que je voyais mon épouse dire merci pour mes enfants, merci pour ma santé, merci d'avoir un toit, merci d'avoir à manger, merci, merci, merci, merci. Et ça, c'est difficile, ça a été dur pour moi. Je l'ai vraiment compris il n'y a pas très longtemps que c'est dire merci c'est de reprendre les choses à la base en fait parce que par exemple la santé tu te lèves le matin tu respires tu es en forme tu as un toit as ton petit café qui t'attend as ton petit déj, tu as potentiellement quelqu'un qui est là pour t'accueillir ou pas mais tu as déjà tout ça et bien, ce qui est intéressant c'est pas dire c'est pas se dire c'est normal que j'ai ça en fait si tu as un conjoint et que ça se passe bien avec ton conjoint, ben il y a un moment, il y en a plein qui sont seuls ou qui sont avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Il y a des gens, ils se réveillent dans des endroits où ils sont pas bien, il y a des gens, ils ont mal partout, il y a des gens, ils sont malades. Donc, c'est de prendre conscience de ce que tu as avant de vouloir toujours autre chose en fait. Tu vois Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je te recommande vivement un livre qui on n'a pas l'impression qu'il y a de la gratitude derrière, mais c'est la magie de Ronda Byrne. Je t'invite vraiment à le lire. C'est un livre de travail pendant un mois. Je te dirais bien d'aller voir sur mon profil, mais d'ici est ce que tu le retrouves, ça remonte quasiment au printemps dernier, donc c'est à plus d'un an. Euh, C'était euh, euh, un défi gratitude que j'avais fait sur une semaine, mais ça, à mon avis, ça va être difficile de le retrouver. Mais c'est important. C'est important de commencer à, rendre, euh, à se rendre compte en fait de ce qui se passe dans ta vie, de ce que tu as. Et si tu roules en, en Renault en Clio par exemple et que ton rêve c'est d'avoir une Mercedes, ben tu as quand même une Clio. Tu as quand même une voiture qui avance potentiellement parce que si elle avançait pas, ben t'aurais pas le droit de rouler avec ou elle serait sur le bord de la route et elle serait euh, tu pourrais pas t'en servir et peut-être si tu es déjà plein de gratitude pour cette voiture que tu as, ça ouvre les portes à ce que tu en aies une autre plus tard. Tu comprends Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important aussi. Je vois que ça échange sur des choses moins sympathiques, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. J'y en faut pour tout le monde. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci infiniment pour tout le monde qui a été sur ce live. On a battu des... J'ai jamais eu autant de gens en simultané. On a dépassé les 110 personnes connectées en même temps. Merci beaucoup d'avoir été là. Je reviendrai, bien sûr. Euh, continuez. Alors... Si, es sur TikTok, si tu me suis sur TikTok, abonne-toi. Euh, C'est comme ça aussi que moi, ça me permet d'avancer. Partage, commente. Et si tu m'écoutes ou si tu me vois sur un autre réseau, n'importe lequel, la même chose. Partage, abonne-toi, commente, etc., etc. À bientôt. Porte-toi bien. Fais attention à toi. Et reste positif. Ciao, ciao.